La peau est extraordinaire. Quand elle est en bonne santé, elle nous protège de l'extérieur, régule notre température et cicatrise très rapidement. Mais parfois, cette peau tombe malade. Et la maladie à laquelle je m'intéresse, c'est le psoriasis. C'est une maladie qui fait que la peau devient rouge, pèle et a des blessures. On sait que le stress ou certains médicaments peuvent la déclencher. Elle peut même être génétique. Tout l'enjeu de ma thèse est de comprendre comment le se déclenche et de trouver les traitements les plus adaptés. Toutes nos cellules contiennent du fer. Dans les cellules sanguines, le fer sert au transport de l'oxygène, mais dans les cellules de la peau, le fer sert à leur renouvellement pour remplacer celles qui vieillissent et meurent. Partout cette quantité de fer est très bien contrôlée grâce à une hormone, l'hepsidine, qui agit comme un gardien devant une porte et qui sert à garder le fer dans les cellules quand elles en ont besoin et le fait sortir quand il y en a trop. On sait que, dans le psoriasis, les cellules de peau des malades contiennent trop de fer. Donc, je me suis intéressée au rôle de l'epsidine. Au début de ma thèse, j'ai découvert que les cellules de peau de ces malades produisent plus d'hepsidine que la normale. Or, plus il y a d'epsidine, plus le fer est bloqué à l'intérieur et plus le fer est bloqué à l'intérieur, plus ça appelle d'autres hepsidines. Et la conséquence de ce cercle vicieux, c'est que les cellules prolifèrent beaucoup, forment des petits amas qui finissent par sécher et peler et entraînant des lésions. Donc, j'ai voulu savoir ce qui se passait entre l'hepsidine et le fer. Pour cela, j'ai travaillé avec deux groupes de souris différentes, un groupe qui produisait l'hepsidine et un groupe qui n'en produisait pas. À chaque groupe, j'applique une crème sur leur peau qui déclenche le psoriasis et j'observe ce qui se passe. Chez les souris qui produisent l'epsidine, les cellules se multiplient beaucoup, ont des concentrations très élevées de fer et d'epsidine et le psoriasis est très sévère. Et chez les souris qui n'en produisent pas d'epsidine, les cellules se multiplient moins, contiennent moins de fer et le psoriasis est moins sévère. Donc j'ai compris que l'epsidine a un vrai rôle dans la maladie et j'ai décidé de me concentrer dessus et c'est là où j'en suis aujourd'hui de mes recherches. J'ai développé des molécules qui neutralisent l'epsidine et l'empêchent de réguler le fer. Je les ai testées tout d'abord sur des cellules de peau normales qui produisent l'epsidine en quantité normale. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé trois molécules qui la neutralisent et qui pourraient traiter la maladie. Je vais donc les tester sur des souris psoriasiques en espérant de trouver un traitement qui permettra aux malades de retrouver une peau saine et en pleine forme.